<rires> en cours Allez c'est parti pour le trail de Plomlin. 20 km de boucle de 10 Premier dossard depuis très très longtemps Ça fait plaisir dans une deuxième boucle. Je parle pas beaucoup parce que ça va hyper vite et je suis cuit. Je pars de 15 km/h. Je passe à gauche. Attention. Merci. Allez, cuit fait. Allez. Allez. Allez. Allez. Allez. En argent et coureurs du 10 alors c'est un côté bien parce que ça fait quelqu'un aller doubler mais euh, et donc c'est motivant mais par contre tu dois doubler et du coup c'est fatigant donc moi je suis cuit allez allez ça à la fin on peut plus allez ah monsieur Hino qui est arrivé avec cette petite caméra Ah ça c'est beau ça On peut le retrouver, bah justement je vais, je vais aller le voir un peu. Alors que ça continue d'arriver. Je suis cuit. C'est cuit Non, c'est euh... pas vrai, c'est pas possible. Pas toi Si, si, je suis rancé Moi j'ai la Oh la vache Alors, eh, tu vas que... nous faire un peu un beau petit film encore, je pense. Hein. Eh ouais, vous pourrez retrouver ça sur ma chaîne YouTube La Connaître Trail, comme d'habitude. Ce sera publié ce soir, donc euh, je vais m'atteler à faire le montage. Très rapidement. Alors, il euh, y a une chose que je t'ai dit tout à l'heure, tu sais, on te retrouve sur la planète Rail. et ce que tu fais, euh, parce que je pense qu'on ne doit pas te le dire assez, franchement, c'est génial. Avec euh, tous les invités que tu as, euh, tu vois, je, je regarde assez souvent, et franchement, ça me plaît énormément. Continue ainsi. Hein. Ah, merci beaucoup, Christophe. Ça fait vraiment plaisir d'avoir ce message de gratitude. Merci beaucoup. Ah ouais, non, non, franchement, c'est génial ce que tu fais. C'est bon, Agnès Oui, je hein suis avec lui autour du... Ah, mais j'adore, hein. tous les invités qu'il a, des invités de marque en plus, et qui nous donnent, enfin qui donnent des conseils aussi euh, aux, aux, aux, aux, aux traders, et je trouve ça génial, franchement il faut continuer comme ça. ça Alors, merci beaucoup Christophe. c'est ah, non, non, non, vraiment génial. Voilà, et, et voilà c'est terminé ce trail de là, 20km, 1h30. Pas l'habitude de faire ça, On montage bien. ce soir. Allez, n'hésitez pas à vous abonner si ce vous vous a plu c'était François voilà. bye bye. Pendant que j'avais le micro, j'étais pas assez frais pour remercier les organisateurs et penser à leur dire merci, merci, merci d'avoir surmonté ce défi qui est d'organiser un trail en ce moment, vous avez surmonté le défi avec brio. Alors merci de nous avoir permis de vivre ça. C'était un moment exceptionnel, ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas mis de dossard pour la plupart d'entre nous. Donc on a vécu un super moment. Merci à vous de nous avoir permis de vivre ça. Et comme l'a dit Christophe, n'hésitez pas à me retrouver chaque mercredi soir en live sur La Planète Try, donc que ma chaîne YouTube ou ma page Facebook, comme vous voulez. Vous pouvez poser vos questions à l'ensemble de mes invités. Donc c'est toujours des invités de marque, ils ont toujours une spécialité, on, a, on partage toujours des bons moments. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater. Moi je vous dis à très très bientôt dans une prochaine vidéo. C'était François, bye bye.